non, non. Il qu'à dire, Quelques dizaines de personnes sont venues soutenir les deux habitants placés en garde à vue pour avoir voulu faire justice eux-mêmes. Du coup, euh, euh, les gendarmes trouvent qu'ils qu qu qu ont abusé. Ils ont été excédés, ils ont dû peut-être le tabasser, tabasser le voleur un peu plus des faits présumés commis le 4 mai. La victime du cambriolage donc, a, avec euh, trois personnes qu'elle connaît, donc, euh, procédé à l'enlèvement euh, de cette personne qui était dans la rue à proximité du lieu des faits. Euh, il l'a emmenée à son domicile. Euh, elle a été euh, ligotée avec euh, des euh, câbles électriques. Il euh, y a de nombreux coups qui lui ont été assénés, des coups de poing, des coups avec euh, divers objets. Euh, elle a été euh, piquée avec une agrafeuse au bras, à la jambe. La victime a porté plainte à la gendarmerie. Ce jeune majeur se dit innocent pour le cambriolage commis au quartier des cultures. La perquisition menée par les gendarmes à son domicile n'a donné aucun résultat.